Tarek Boudali, c'est vous qu'on reçoit aujourd'hui comme réalisateur, et Philippe Lachaud, simplement comme comédien. Donc euh, maintenant c'est Épouse-moi mon pote, Donc euh, c'est la nouvelle bande qui maintenant fait parler d'elle à chaque film, et en même temps vous nous régalez à chaque fois. Que les films sont présentés parce que vous présentez des sujets vraiment d'actualité et puis on sent que c'est documenté et c'est collé à la réalité mais en même temps on rit de ça, de ces sujets là. C'est le but de... C'est le but, but voilà, d'avoir des, des, des vrais sujets de fond, qu'on traite bah, là, pour coup, été de manière très euh, légère voilà, pour dédramatiser dramatiser un peu le... Sujet. Il y a plusieurs d'ailleurs thèmes qui sont abordés, le thème principal étant euh, l'amitié, jusqu'on est prêt à aller par amitié. C'est vrai qu'il y a l'homosexualité, il y a la clandestinité, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Et je les traite de manière légère voilà, pour. Euh prendre ça, euh, voilà, bah, comme je le dis, de manière, que ça soit plus léger, que les gens rigolent, et après, si on peut faire réfléchir les gens, parce qu'il y a un message, de se respecter les uns les autres. Est-ce que je peux vous dire que votre film va être important dans l'histoire du cinéma par rapport au sujet, justement, parce que c'est vrai qu'il y a des références comme ça, est-ce que vous, vous en avez des références filmiques par rapport à certains films sur la communauté gay, justement, est -ce et sur... Est-ce que vous avez des références par rapport à certains films euh, Est-ce oui. qu'il y a des films, oui, ouais, les des communes... Des comédies, okay, des comédies non, euh... La cage aux folles, non, peut-être Mais Je m'en rappelle même pas. En fait. Vous ne l'avez pas vu 12 Il y avait Pédale douce voilà, ça a été aussi une autre génération. Oui. Vous ne les avez pas vus, ces films-là Si, je les ai vus, mais franchement, je m'en rappelle même pas, en fait. Donc, vous aimeriez un peu faire être le même phénomène que, que... Bah, C'est pas le but, hein. Le, le but c'est pas de, de non. devenir une sorte de, de, de, de référence au phénomène tout. Le but vraiment principal, c'est de faire marrer les gens. Là, pour, bah, ce sujet-là, je qu'il y avait Quelque chose à faire pour euh, bah, justement bah, bah, alors il ya euh... les clichés donc euh, peut-être que euh, votre personnage Philippe est celui qui justement l'utilise le plus euh, mais on va pas dévoiler pourquoi mais en même temps euh, ce sont des clichés qui sont cassés à chaque fois ouais, c'est ça c'est là que qui était malin sur l'écriture c'est à dire qu'en fait euh, à aucun moment il se moque euh, de la communauté homosexuelle il se moque euh, de deux gars ce personnage aussi euh, de deux gars qui sont complètement naïfs et qui ont une vision très, euh, très étriquée, très clichée de, des homosexuels. Donc euh, c'est de ça qu'on va se moquer, avant tout.